Marie. Marie, et vous avez quel âge, Marie 68, enfin je vais 68, les avoir. 78 euh, ah, ah, vous avez une <rire> petite un, peu, un <rire> détail facile. Oui, oui, merci. D'accord, très bien. Alors, Marie, donc 78 ans, Marie, pour vous, qu'est-ce que c'est un papa Un soutien. Et qu'est-ce que ça sent un papa, L'odeur de votre papa ah, Réconfortante. Réconfortante. Ok, merci. <rire>